Salvini est actuellement le leader euh, de, du parti de la ligue de la ligue euh, un parti populiste qui, qui est actuellement au gouvernement euh, dans cette grande coalition euh, dirigée par mario draghi le président du conseil et euh, il a été euh, on peut dire que c'est l'homme populi populiste qui a fait trembler l'Europe, notamment au moins au, dans, en 2018, au moment euh, où, donc à l'époque de, de, des élections... Euh italienne, euh, où euh, il a, en fait, il a décidé euh, d'agir contre l'Union Européenne en fermant, euh, en, en, comment, en ordonnant euh, la, la fermeture de ports italiens euh, face à l'arrivée la, de, des migrants euh, en bateau de, de, de, du nord de l'Afrique. Et donc il, avait pris un certain, il a pris un certain nombre de mesures qui allaient contre les politiques de l'Union Européenne. Première chose que j'ai appris en, en, en côtoyant euh, Matteo Salvini, en, en passant plusieurs euh, moments intimes aussi, de, de, de déjeuner, de dîner, de, euh, de moments de campagne avec lui, euh, de voyage, c'est que euh, Matteo Salvini n'a pas d'ADN. C'est-à-dire, euh, euh, il peut être. Euh, il peut être fasciste, communiste, euh, il pourrait être homosexuel, hétérosexuel, il n'a pas d'identité. Et c'est ça qui a fait le succès de son modèle politique. En fait, le. Si vous voulez il y a une fluidité des propos c'est à dire qu'il peut adapter comme un caméléon euh, ses propos selon la situation politique selon le lieu c'est à dire que euh, j'ai pu voir avec euh, mes yeux euh, le, le transformations même vestimentaires, par exemple euh, au moment où il devait euh, se présenter en emilia romagna donc une région notamment connue parce que elle est historiquement une région de gauche euh, il décidait de euh, de, de s'habiller de clair avec un col roulé de porter des lunettes pour montrer qu'il avait une image plutôt de gauche en fait qu'il était proche d'un électorat euh, qui a qui, de gauche en fait et euh, et c'était très intéressant parce qu'il euh, qu il changeait ses vêtements selon le lieu et selon les, la, les, les, les publics qu'il allait rencontrer. Donc il, euh, une autre capacité de Matteo Salvini, c'est celle de pouvoir, euh, en, euh, en fait, euh, d'avoir une empathie. Et c'est ça, c'est un autre aspect euh, du, de la démarche populiste qui est très intéressante. Il a réussi à entrer en contact avec moi. Euh, je peux dire qu'il a été aussi à, assez courtois à mon égard, Enfin, ce qui ne correspond pas du tout à son image publique c'est à dire qu'il est il est souvent il apparaît comme un brut euh, comme tr très agressif et en cela il, il rassemble il, il rappelle beaucoup euh, il rappelle eric zemmour évidemment dans sa manière d'agresser l'autre euh, lors de meetings ou lors de, de rencontres publiques ou de ou des apparitions médiatiques et mais euh, c'est que j'ai pu euh, vérifier lors de de, de, de, de, de cette aventure c'était que euh, il arrivait quand même à sentir l'autre à, à comment dire euh, presque c'était presque un animal il avait un instinct animal par rapport au fait de sentir la personne qui était face à lui donc dans mon cas par exemple et pour une journaliste femme euh, dans un milieu qui est très masculin, comme celui de la Ligue, parce que le, les membres du parti sont essentiellement des hommes. Euh, il y a eu des changements récemment, mais c'est très long. Euh, donc, dans un environnement de, d, comme ça, normalement, c'est assez compliqué de se positionner, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours... C'est difficile de f, se faire ac accepter. Mais moi, j'ai réussi, grâce à ces, à ces voyages, à comprendre comment... On dans le rouillage de, du parti et, et au même temps euh, j'ai reçu de sa part une sorte de respect il a été respectueux à mon égard ce qui n'a pas été le cas de, de, de membres du parti euh, mais cela m'a montré aussi euh, le rôle essentiel de l'empathie pour ces leaders populistes parce qu'ils sont le problème en réalité c'est qu'ils sont très sympathiques ils sont très sympathiques comme euh, on peut dire euh, que par exemple euh, si on regarde les les, les, les les je sais pas les les les, les exhibitions euh, les, les danses de donald trump euh, on pourrait dire qu'on est pour une certaine sympathie au moment où on voit euh, en fait cette, cette cette mise en scène euh, qui essaie de rendre en fait ce que j'ai c'est que j'ai c'est que j'ai remarqué en fait un autre aspect intéressant de, de cette de cette de ses voyages c'est que Matteo Salvini m'a a déclaré clairement pour moi la politique est une fête et ça c'est un autre aspect euh, très intéressant de la démarche populiste le succès de, de partis populistes elle euh, est l'effet de plusieurs euh, éléments plusieurs, plusieurs phénomènes moi je pense que d'un côté comme la plupart des leaders populistes sont des leaders, disons, souvent d'extrême droite, c'est le cas de la plupart des leaders qui ont obtenu le pouvoir, comme Bolsonaro, euh, Donald Trump, Boris Johnson, Matteo Salvini, euh, ou bien aujourd'hui on voit bien Eric Zemmour et Marine Le Pen. Euh, donc, euh, donc, c'est, ce sont euh, des, des leaders euh, d'extrême droite. Et pourquoi, euh, donc, pourquoi? ça en fait. Alors il y a un phénomène euh, global qui est celui de la crise euh, de parti de gauche. Donc il y a une crise de la gauche qui n'est pas que une crise française, donc dont on parle souvent en France, mais une crise euh, italienne également. Donc il y a eu, un, euh, disons que dans euh, les dans les dix dernières années, on a vérifié un virage de la part de, de, du parti euh, des partis du parti démocrate en Italie notamment, euh, vers des positions beaucoup plus libéral donc euh, c'est qui euh, en fait donc il euh, ya euh, moi j'ai eu l'occasion de, de connaître cette euh, cette euh cette citation, cette phrase de Pierre Mouroy, l'ancien président, l'ancien premier ministre Pierre Mouroy, les garde Lionel Jospin, euh, en 2012, euh, lorsqu'il dit à Lionel Jospin, mais euh, Jospin, dans votre programme, il n'y a ni le mot ouvrier, euh, ni le mot euh, Peuple, en fait, voilà, il n'y il a, a pas ces, ces mots et pourtant, il ne, ne s'agit pas de gros mots. Euh, donc, ce qui, ce qui se passe, c'est que d'un côté, la gauche, enfin, je pense que les, les partis qui représentent la gauche en Italie, comme en France et comme dans le reste du monde, ils ont un peu délaissé les sujets liés au, à la classe, enfin, à, aux, aux travailleurs. En fait, pour embrasser plutôt des, des, des, des, des thèmes comme les, les, la question des de minorités sexuelles et tout ça, qui sont très importants, mais ils auraient dû être traités avec les questions, les questions de précarité, des inégalités et du, de du travail en fait. Donc, il y a eu un espace libre à un moment donné, en fait, l'espace laissé libre par la gauche, et cet espace a été conquis par des leaders populistes. Euh, moi, je pense qu'il y a une autre raison du succès des de, de leaders populistes. J'ai remarqué, tout en, euh, à, grâce à cette, euh, à cette aventure en Italie, aux côtés de, côté de Matteo Salvini, l'importance euh, de, de la profession de journaliste pour ces leaders. Alors, il faut remarquer une chose très importante. Matteo Salvini, leader de la Ligue et qui est parti aujourd'hui au gouvernement avec 133 députés, un, euh, était un journaliste et donc il travaillait pour euh, radio padania la radio du parti euh, Eric Zemmour était un journaliste Boris Johnson était un journaliste euh, Jean-Luc Mélenchon euh, a, a travaillé comme journaliste donc je pense que ces leaders euh, maîtrisent les codes de la communication médiatique. Et, et c'est très important, ça c'est un élément très important pour, pour comprendre euh, les raisons de leur succès en fait. Les apparitions télévisées et médiatiques, euh, tout comme les apparitions, euh, les, la communication numérique donc euh, sur les réseaux sociaux, est très importante. Mais ce n'est pas les, la seule raison du succès des populistes, c'est-à-dire que euh, L'une euh, des raisons du succès est aussi la capacité de mixer l'élément de communication euh, médiatique avec l'élément de, euh, de rencontre avec, euh, réelle, donc physique, avec le, le, le peuple. L'exemple éclatant et, euh, est celui du de rituel des selfies. Donc le moment, euh, si vous voulez aujourd'hui, euh, ce que je, c qui se passe dans le meeting de Matteo Salvini. En tout cas, ce qui se passait avant la pandémie, c'était le fait que Matteo Salvini assure euh, assuré 5 minutes de discours, 5, maximum 10 minutes de discours. Et on sait très bien qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, les discours de, des hommes politiques pouvaient durer des heures, en fait. Même, une... voilà. Donc, il assure 5, 10 minutes de discours et ensuite, il passe une, voire deux heures avec... Tous les participants euh, du, du meeting pour prendre un selfie avec chacun. Donc, vous comprenez qu'à ces moments et en plus, il faut remarquer que euh, à ces moments-là, il n'y a aucune barrière entre Matteo Salvini, entre le leader politique et les citoyens, entre et les sympathisants ou les militants. Donc il y a cette disponibilité totale du leader, du corps du leader politique à l'égard des, des citoyens, des, des, des, du public. Et donc ces moments, un peu, enfin, moi je les trouvais assez mystérieux parce que je me demandais pourquoi euh, toutes ces personnes attendaient au froid, sous la pluie, dans des conditions parfois très difficiles, euh, attendaient une heure, deux heures pour pouvoir. Prendre un selfie avec leur euh, leur ben, benjamin leur leader politique préféré et et donc j'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte de communion en fait entre le le, le public et le leader, en fait. Un, une communion physique, une communion presque religieuse. Il y a eu... Moi, j'ai observé ça pendant mon périple, c'était qu'il y avait là une sorte de reproduction de la messe, presque, de la, de la communauté religieuse. Euh, nous, nous vivons une époque sécularisée, donc, dans laquelle la pratique religieuse est, est, est diminue et se réduit de, de plus en plus. Et là, il y avait comme une tentative de se sentir la part de quelque chose de plus grand, en fait, face à quelqu'un qui offre son corps, comme le Christ, en fait. Il y avait quelque chose de christique dans cette mise en scène, en fait. Par rapport aux élections françaises, ce qui est intéressant pour un lecteur français dans ce livre, c'est de voir, justement, comment s'établit les succès d'un leader populiste, italien qui est aussi, euh, mais dans, dans un contexte mondialisé, il est évident qu'il y a des formules et une attitude populiste qui est partagée par plusieurs euh, leaders dans plusieurs pays. Donc il est possible de voir euh, aussi, euh, par exemple, les rôles des médias dans, euh, dans, dans, dans comment dire, dans la dans la, la contribution des médias au succès de ces leaders populistes l'exemple c'est Eric Zemmour et Matteo Salvini euh, dans leur démarche de, de comment dire de conquête à la conquête du pouvoir et ils ont et ils ont été d'une certaine manière manière favorisés par les médias c'est à dire que on a vu très bien que Eric Zemmour est passé du 5 au 15% de, de, de, de, de disons de préférence de vote euh, des intentions du vote euh, et, et de la même manière, Matteo Salvini est passé très, très rapidement, c'est ça qui est intéressant, de 3% d'intention de, de, de, de vote à jusqu'à 30, 30, plus que de 30%. Euh, donc... Pourquoi cette rapidité dans l'affirmation le, dans le, dans la, dans du consensus Je suis persuadée que comme aujourd'hui en France pour la campagne électorale, euh, les médias permettent euh, de, de, en fait, de donner une certaine visibilité aussi, et aussi ils donnent la possibilité à Eric à Zemmour d'imposer de, de une, une agenda, un agenda médiatique euh, ça a été le cas en Italie avec Matteo Salvini, donc, donc je pense qu'on pourrait euh, tirer des leçons euh, de, du cas italien aujourd'hui pour les élections euh, françaises.